Salut, bienvenue sur ma chaîne, c'est Adrien pour Plein Air enthousiaste. Comme tu as pu voir avec cette superbe introduction, il s'agit d'une vidéo dans le cadre d'un projet collaboratif. Et comme j'en suis l'initiateur, je souhaitais te faire une vidéo pour t'en parler. J'ai convié plusieurs vidéastes passionnés de randonnée pour faire une vidéo justement consacrée à la randonnée, pour partager un petit peu les émotions, ce que ça nous procure, pourquoi on randonne, notre vision de la randonnée. Une sorte d'éloge de la randonnée, de la nature, qui je sais a beaucoup manqué à la plupart d'entre nous pendant cette période de confinement. Je souhaitais rassembler des témoignages de personnes ayant des profils différents, des pratiques, des expériences différentes. Je pense que ça peut permettre de découvrir de nouvelles façons d'aborder la randonnée. Ça peut également te donner envie, te motiver pour te mettre à la randonnée. Et je pense que c'est une belle façon de venir nourrir sa, ses réflexions sur sa pratique et sur la randonnée en général. Je tiens à remercier tous ceux qui ont déjà souhaité participer au projet et qui ont également aidé à son élaboration et à sa concrétisation. Mon idée de départ elle a été grandement améliorée. Je tiens particulièrement à remercier Louis de la chaîne La Fine Équipe pour son super travail sur l'introduction commune. Et également Gus de la chaîne Gus Lyon qui a fait également un super travail sur le site internet. Tu retrouveras le lien du site internet dans la description. Courant de cet été, le dimanche à 18h, tu auras de nouvelles vidéos avec de nouveaux témoignages. Mon souhait c'est vraiment que ce projet y perdure dans le temps. Donc si jamais tu souhaites toi aussi apporter ton témoignage à Rando Passion, je t'invite également à aller sur le site internet où la démarche est expliquée. Tu peux également me contacter directement, soit par mail, soit via Instagram. Je te souhaite un bon visionnage. J'ai vraiment très hâte de découvrir les premiers témoignages avec toi. Le mien, tu pourras le retrouver sur ma chaîne le dimanche 21 juin à 18h. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton attention et je te dis à la prochaine. Ciao